La Terre est une planète qui se réchauffe, en grande partie à cause des hommes. Plutôt que de pleurer sur leur sort, certains se regroupent pour tenter de la refroidir. Oui, oui, c'est bien. bien Il y a quelqu'un qui traduit pour le, le monsieur là. Toi et vous C'est bien, parfait. Bon, on va commencer cette conférence secrète, puisque tout le monde est arrivé. Si je vous ai réunis, c'est pour trouver une solution rapide au réchauffement climatique. On ne va pas tourner autour du pot. Il est désormais clair pour à peu près tout le monde que nos solutions semblent et je dis semble pour ne vexer personne dans l'Assemblée, mais le verbe n'est probablement pas assez fort. Nous le savons. Nos propositions actuelles ne sont elles non plus pas assez fortes. Et c'est pourquoi nous sommes réunis tous ensemble pour tourner autour, pour trouver une solution concrète. Alors, qui a des idées oui, numéro 54. J'ai lu dans Sciences et vie qu'on fait circuler de l'hydrogène liquide à moins de 150 degrés dans les tuyaux pour refroidir les moteurs de fusée. On pourrait imaginer un système similaire sous terre, par exemple. Sauf que, bah, pour maintenir des grandes quantités d'hydrogène liquide, il faut de l'énergie, et donc des polluants, de la chaleur. C'est juste. Il faudrait un liquide froid que nous pourrions faire circuler, peut-être. Je vous laisse réfléchir, alors. Oui, numéro 32. Une autre idée Récemment, j'ai eu la grippe. Ah, bah, j'espère que vous êtes bien guéri maintenant, parce que j'ai d'autres projets pour le week-end. Oui, mais tout va hein. bien. Mais quand j'ai été fébrile, j'ai pris du paracétamol ou de l'aspirine. Et vous allez filer des médicaments à la planète et Elle n'a pas de, de bouche, hein, vous savez. On pourrait essayer d'en lancer dans le forage de SG3 de cola. 12 262 mètres, d'après Science et Vie. J'ai mieux l'aspirine, c'est de l'écorce de, de saule. Ainsi... Si on plante suffisamment de saules à travers le globe, comme ça, oh eh bien, oh on aura un réseau d'antipyrétiques qui dev <MXN2> devrait permettre de, de diminuer la de fièvre terrestre. Mais, mais la température baisse grâce à des récepteurs, des molécules, des trucs comme ça, quoi. Le saule ne va pas baisser Eux. une température atmosphérique. Vous voyez que c'est naturel de manger de l'écorce d'arbre quand on fait de la fièvre Vous trouvez que ça a plus de sens C'est pas bête Peut-être que dans quelques années, on saura aussi comment le sol fait baisser la température du globe. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Bon, ok, on note euh, d'autres idées. Oui, numéro, euh, il est où votre numéro là non, non, moi je suis le Cuisto. Je suis venu pour la commande des plats. Bon, ok. Bah, et sinon, euh, vous n'auriez pas des idées pour lutter contre le réchauffement climatique bah, Tant que vous êtes là, quoi. Euh, laissez le frigo ouvert un frigo géant C'est mmh, mm, mm, ah, ça marche ouais, pas. Ou une cellule de refroidissement à grande échelle. Mmh, ok, ben bah, je note, je note. C'est loin d'être les idées les plus idiotes qu'on ait eues. Hein. Bon, bien sûr, faut alimenter ces appareils électriques et du coup... Euh, enfin, on va plancher là-dessus. Hein. Et pour les plats, vous voulez encore des gaufres On verra ça après si vous voulez bien. Ah bah super, merci. Bah, je vous en prie. D'autres idées Numéro 10 mais écoutez, moi je suis pas le genre de type qui claque tout son fric dans de la marmelade. Ah non, mais on peut oui, les faire autre chose, si vous peut faire à si Alors je vous je me fais un petit plaisir, je me paye le club. Ah oui, bah je suis, je suis content pour vous, hein. Grâce à ces expériences, j'ai pu apprendre à vivre en milieu chaud. Et même très chaud, parce que moi, quand je m'emboîte, euh, si vous voulez, il euh, bah, y a la belle musique, si vous voyez ce que je veux dire. Je vauchais des valkyries à moitié dans ton lit. Bon, eh oh, s'il vous plaît, là. J'ai lu ça dans le courrier des lecteurs de Sciences Non, mais moi, vous ne me verrez pas en plein mois d'août en Islande ou au nord à visiter du paysage sous la flotte. Ah là là là, non, non, non, non. Moi, vous me trouverez plutôt dans la piscine avec un côté, là, la Alors, si vous pouviez en venir au fait. Oui, oui, attendez, j'ai vu que vous aviez levé votre main, les Scandinaves, ou je. Pas de quel pays vous venez, mais bon. on va finir avec le numéro 10. Hein oh oui, j'y tiens. Je me suis donc pas mal doré sur des transats. Et dans ces cas-là, on cherche à se rafraîchir. C'est humain. Et c'est comme ça que j'ai lu un top 10 des meilleurs moyens. Et ça m'a donné des idées. Ouais, on vous écoute. Oui, c'est normal. Alors, déjà, la première piste, c'est les glaçons. On a des gros glaçons là sur la flotte, non Pardon Mais si, ce qui a tué des là. L'ours La toupie. Oula, c'est pas ça qui manque, hein. J'imagine que vous parlez des icebergs Oui, c'est ça. Oui, eh bien, bien moi euh, je vous file une astuce que j'ai apprise ah, ah, au club. Vous ah, mettez bon, pas ces ah, grosse aile ah sur vos ah, glaçons et hop, ça ah, voilà. vous fait fondre tout ça rapidement. Rafraîchissement garanti. Vous voulez faire fondre les icebergs, vous C'est à ça que ça sert, le glaçon, non Lutter contre le réchauffement. Attention, c'est vieux, Junior. il y a... Attendez deux secondes là, parce qu'on a aussi les gars là-haut. Bon, visiblement, ok, ça va. Il en tamponne, le traducteur est redescendu vers le numéro 32. Oh, bon, bon euh, attendez, euh, si je résume, en attendant que tout le monde retourne à sa place là, on part sur quatre idées. Euh, faire circuler de l'hydrogène liquide, euh, planter des saules, euh, faire fondre euh, les icebergs ou laisser le frigo ouvert. Vous avez mieux oh, Ou sinon, il y a le coup du ventilateur. Ah, bah un ventilateur géant branché sur la Lune, euh, j'imagine, non Il n'y a pas d'électricité sur la Lune. Ah, vous avez lu ça dans Sciences et Vie, non Non, ça se sait, c'est un tout. ventilateur écologique. Regardez. <rire> mais mais qu'est-ce que vous faites là Vous avez mangé du minster non, non, parce que personne ne veut commander. Chez moi, on a une règle. Pas d'entrée, pas de fromage. Mais, mais wow, la bouteille rentre c'est de l'air chaud. Et maintenant... C'est de l'air Un c'est noté. Oh, et ça va, vous attendez un petit peu là. Et alors, vous comptez souffler sur la terre pour la refroidir ou... Pas du tout On sait tous vu l'air chaud, n'est-ce pas L'Équateur, le Pacifique Ouest... Eh bien, si on force cet air chaud à passer à travers tout un système d'entonnoir, on va refroidir cet air chaud. Hmm. Oh, non de Dieu Ajoutons à ça un personnel géant pour limiter la chaleur solaire, et je vous assure qu'au bout de quelques mois, la température okay. du club reviendra okay. au niveau okay. du, du début du 19e euh, Attendez Après, faut pas trop faire non hein. j'ai des vacances au soleil, a pas de Numéro 10, c'est la moins pire idée qu'on ait eue jusqu'à présent. Bravo euh, Attendez Oui, numéro 32 Le Vénérable Prince, oh, vous connaissez les qu rapports qui hey, entre les hey, yeah. jusqu'à l'an dernier. Le prince donc a décidé de célébrer cette première année de paix commune. Avec une offrande. C'est très bien ça, bravo, vive le monde Sauf que le très honorable prince a entendu mon anecdote avec la grippe et veut me faire couper des forêts entières de saules. Ah bah vous allez pouvoir tester votre hypothèse Oui mais pas dans le bon sens. En fait il va couper tous les saules de son territoire. Oh bah je lui avais fait de l'effet dites donc. Je vous conseille d'accepter, il est assez susceptible. Dites-lui merci d'ailleurs. Merci d'ailleurs. Merci. merci. Le prince dit merci. merci. Donc, euh, thank you. Good idea. Euh, Sourire, regardez, il est content On rendir un gamin là. Bon, voilà, euh, vous allez avoir de quoi faire du feu cet hiver. Hein. Mais vous imaginez, si mon hypothèse est correcte, le réchauffement va s'accélérer brutalement. Et là, je pourrais vous dire… Ah eh, oui, enfin… Qui sait avait raison aucun risque, hein. Je crois que l'idée du frigo ouvert était moins idiote que la vôtre. <rire> la Terre qui baisse sa température en prenant l'aspirine des écorces de saule, j'ai l'impression que vous avez créé une nouvelle phobie, hein. Non, croyez-moi sur parole, vous risquez beaucoup en refusant, mais rien en acceptant. Must